Je suis Catherine Bourris, euh, dirigeante de SimiMobilier Immobilier Rennes, accompagnée par mon fils euh, Fabien, associé avec moi dans l'activité. Euh, C'est pas toujours simple, il y a quelques petites prises de tête, mais, euh, mais on est assez complémentaires et euh, on arrive à faire de, de belles choses ensemble. Oui, on a les mêmes valeurs, des perceptions, de voir les choses de façon différente de temps en temps. Mais euh, notre plus grande fierté, c'est que quelles que soient nos différences, c'est toujours constructif. Ça m'apporte un côté rigoureux qui me manque euh, bah, de temps en temps. Donc euh, moi je suis son grain de folie, mais lui est ma, ma rigueur au quotidien et c'est pas mal.